Bonjour à tous, c'est Magique Pascal. L'As Leader est le nom du tour de magie que je vous présente aujourd'hui. Ce tour de magie est devenu un grand classique de la magie. Il existe plusieurs variantes de cet effet et cette routine de carte magie est devenue un incontournable dans la magie des cartes. La version que je vous propose aujourd'hui est une méthode de Dominique Duvivier. Sans plus attendre, passons à la magie. Savez-vous ce que c'est un As Leader? Eh bien, c'est tout simplement une carte qui possède la première position dans le déroulement d'un tour de magie. Pour vous expliquer le plus explicitement possible, je vais utiliser les quatre as d'un jeu. Ici, pic, cœur, trèfle et car. Aussi, j'ai retiré toutes les figures qui sont au nombre de 12, afin d'établir un schéma technique sur le thème. Comme les as vont être les acteurs de l'effet qui va suivre, je vous les remontre un par un. Carreau, trèfle, Cœur et enfin pique très bien chaque as vous être positionné sur le tapis pour commencer l'as de carreau pour les trois autres et eh bien c'est pareil un au milieu je dirais même un à droite et le principal las leader devant moi pour chaque as je vais mettre trois cartes Vraiment, sur chaque as, je mets trois cartes, comme ceci, très bien, et maintenant, place à la magie. Premier as, premier paquet, disparu, plus rien, vraiment disparu le premier as à voyager et vous savez où dans le paquet chef le paquet leader car ici nous avons l'as de pique l'as de cœur une figure et une figure ça vous a plu premier voyage réussi formidable ce que je vous propose maintenant c'est de recommencer avec le deuxième as l'as de carreau alors pour l'as de carreau je vais essayer de le faire différemment. Je vous le remontre. As de carreau, figure, très bien. Et là, attention, ça va aller très très très vite en fait. C'est parti. Voilà, l'As vient de disparaître, à vue devant vous. Et si on regarde dans le paquet leader, désormais nous avons un As, une figure, un deuxième As et un troisième. Le deuxième As vient de passer. Et pour finir la routine en beauté, je vous propose l'as de trèfle. Alors Pour l'as de trèfle, ne clignez pas les yeux. Rapide et efficace. Ça vous va Je vais utiliser ici mes cartes à figure qui sont les deux valets et la dame. Mon as de trèfle et ne clignez pas les yeux, toujours là. 1, 2, 3. L'as vient de disparaître. Vraiment. Si maintenant nous regardons dans le paquet chef, le paquet leader, nous avons un as, deux as, trois as et enfin quatre. Merci.